Bienvenue sur Podia, la plateforme qui va te permettre de créer tes cours en ligne mais aussi de vendre des digital downloads ou de créer un membership. C'est un petit couteau suisse que j'apprécie particulièrement parce qu'il est facile d'utilisation et qu'il te permet d'avoir pas mal de fonctionnalités pour un abonnement qui reste raisonnable par mois et qui donc va te permettre de développer une partie de ton business. Je vais donc te présenter rapidement leur site, juste pour te parler des quelques fonctionnalités que je trouve vraiment intéressantes et te présenter également leur prix. Dans les vidéos suivantes, tu verras à quoi ça ressemble de l'intérieur. Donc lorsque tu arrives sur le site de Podia, ce qu'il faut retenir, c'est que tu peux déjà cliquer ici pour créer un compte et... Utiliser l'outil pendant 14 jours gratuitement, ça va te permettre de te faire la main. Comme ça, tu pourras voir à quoi ça ressemble et si l'outil est fait pour toi ou non. Sinon, au niveau des fonctionnalités, Donc, comme je l'ai dit, Podia propose plusieurs choses. Donc, Je vais cliquer sur « Features » pour te montrer tout ça. Alors, qu'est-ce qui inclut dans Podia et comment ça fonctionne Donc, Dans Podia, tu peux créer ta boutique vraiment où tu vas pouvoir mettre en avant les produits que tu vends. Si tu as déjà des cours ailleurs, Podia te propose de les migrer gratuitement chez eux, il suffit de leur demander. Tu peux tout ce que tu vas mettre chez Podia, que ce soit donc tes documents, tes vidéos, etc. et héberger chez Podia de manière illimitée, donc tu n'as pas de restriction de ce côté-là. Tu as la possibilité de construire ce qu'on appelle un mini site. Euh, en fait, ta boutique Podia va pouvoir faire partie d'une page d'un site que tu peux te créer. Donc ça va vraiment ressembler, entre guillemets, à un petit site internet. Et si tu n'en as pas actuellement, eh bien, tu peux justement tout simplement commencer avec Podia avant de créer ton site internet. Tu as pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux configurer l'outil en français à l'intérieur. Donc, même au niveau de l'expérience utilisateur, au niveau des paniers d'achat et de la communication, si ta cible est française, tu vas pouvoir mettre tout ça en français. Tu vas pouvoir mettre les choses à l'image de ta marque. Donc, tu vas pouvoir customiser tes couleurs, un petit peu tes polices et mettre en place, bien sûr, ton logo et des choses qui vont rappeler ta marque. Le design reste cependant très simple chez Podia. On ne cherche justement pas à compliquer les choses. Tu ne pourras pas faire des pages de vente extrêmement personnalisées et customisé, mais par contre, tu pourras vraiment mettre les choses à tes couleurs. Le but de Podia, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. C'est pour ça qu'il ne s'encombre pas de certaines fonctionnalités superflues. Au niveau des produits, tu vas pouvoir ajouter des cours en ligne. Au niveau des fonctionnalités de ces cours en ligne, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du dream content. Si tu veux par exemple soit dispensé une fois par semaine aux personnes qui vont s'inscrire, c'est possible. Si tu veux faire en sorte qu'il y ait un plan pour le paiement de ton cours, qu'il soit payable en plusieurs fois, tu le peux également. Tu vas pouvoir faire des préventes également et mettre en place des quiz à l'intérieur de ton cours si tu veux évaluer tes élèves. Tu peux aussi recueillir les adresses e des personnes avant la mise en vente de ton cours pour voir justement si, tu, si ton produit est susceptible de fonctionner ou non. Tu peux mettre pas mal de choses en tant que digital downloads. Donc tu peux vendre des e-books, des PDF, des checklists, des vidéos, des fichiers audio, des leçons en sous forme de texte, tout contenu auquel tu penses et que tu peux vouloir vendre, tu peux le mettre sur Podia. C'est donc tes pratiques et tu peux également utiliser cette plateforme pour mettre en place un freebie et recueillir donc justement des abonnés. Ce qui est bien également avec Podia, que ce soit pour les cours en ligne ou les digital downloads, c'est que tu as la possibilité de faire deux choses. Tu peux créer ce qu'ils appellent des upsells, c'est à dire que lorsque ton client va t'acheter quelque chose, un autre produit va également lui être proposé et il peut à un prix préférentiel acheter les deux produits plutôt qu'un seul. Cela, bien sûr, incite ton client à acheter quelque chose en plus. Tu peux également créer ce qu'on appelle des bundles et les bundles vont te permettre de vendre. Si à un moment donné, tu veux faire une offre en proposant plusieurs produits, tu vas pouvoir les mettre ensemble et les proposer à un tarif également préférentiel. Tu peux aussi créer ce qu'on appelle des « memberships ». Et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse créer un membership chez Podia parce qu'on est sur une plateforme tierce. Oui, tu peux créer un membership sur un site WordPress. Il n'y a aucun souci, c'est possible. Mais ça va te demander de la technique de savoir quel plugin utiliser. En général, les plugins... Les plus intéressants sont payants, donc tu auras de toute façon quelque chose à payer, peut-être à payer quelqu'un pour le mettre en place sur ton site, et ensuite tu auras bien sûr toute la maintenance à faire. En passant par une plateforme tierce, de ce côté-là, tu n'as pas à gérer la technique, donc c'est tout de même quelque chose de pratique. Tu peux gérer également ton email marketing depuis Podia, c'est-à-dire que tu peux envoyer des newsletters, des campagnes d'email, faire en sorte de mettre en place des tunnels de vente, segmenter tes listes et bien sûr faire attention à statistiques pour vérifier où tu en es un petit peu dans l'engagement de tes abonnés. On te permet d'avoir la possibilité d'échanger avec tes élèves. Donc tu as un service de messagerie instantanée qui est à l'intérieur de ton école et les élèves peuvent ainsi te poser des questions et tu peux leur répondre directement depuis la plateforme. Tu vas pouvoir personnaliser tes pages de vente de manière encore une fois assez simple chez Podia, mais tu vas pouvoir du coup présenter tous les produits que tu vends et présenter les bénéfices de ces produits. Pour revenir sur certaines fonctionnalités vraiment intéressantes, tu as donc les Payment plans qui te permettent de morceler le paiement pour tes élèves. Ainsi, s'ils ne peuvent pas dépenser une trop grosse somme, ils peuvent payer en plusieurs fois. Le One Click Upsell qui te permet de vendre un autre produit en même temps que la personne est en train de faire un achat. Elle, elle aura une proposition pour acheter autre chose également. Le fait dans le forfait supérieur de Podia de pouvoir mettre des boutons sur le site, directement sur le site internet pour pouvoir faire en sorte que ton visiteur ne quitte pas ton site internet et puisse acheter rien qu'en cliquant sur le bouton. Ça c'est une fonctionnalité que j'apprécie énormément. Le fait de pouvoir faire des préventes. D'avoir des liens affiliés, donc si tu veux créer des liens affiliés pour des personnes qui vont vanter ton cours par exemple, tu peux les créer directement depuis Podia, tu n'as pas besoin de passer par une autre plateforme. Tu peux bien sûr mettre en place des coupons de réduction à l'intérieur de Podia, créer des bundles et créer des campagnes d'emailing pour tenir au courant tes acheteurs actuels de tes nouveaux produits. Au niveau des tarifs... Il y a simplement deux forfaits qui sont disponibles. Il y a le forfait Mover et le forfait Checker. Le forfait Mover donc t'offre bien sûr à peu près tout ce que j'ai dit. En fait, tout ce qu'on n'a pas dans le forfait Mover, le premier, c'est le membership, la possibilité d'avoir un blog lorsque tu crées ce mini-site et de surtout faire de l'affiliation et de mettre des boutons directement sur ton site internet pour le paiement. Ça, ce n'est pas possible sur le premier plan. Et sur le deuxième, on a bien sûr tout ça qui nous est proposé. Ce qui est bien avec Podia, c'est que l'on n'a pas de mauvaises surprises. Ils ne prennent pas de commission, tu payes juste ton abonnement. Si tu le payes à l'année, que ce soit pour Mover ou pour Shaker, tu as bien sûr une réduction qui est assez significative. Et encore une fois, on est sur une plateforme tierce, donc tu n'auras pas la technique à gérer. Donc c'est pour ça que j'aime Podia pour sa facilité d'utilisation, son côté intuitif, interactif et son côté couteau suisse tout en un qui te permet vraiment énormément de possibilités pour mettre en place ton école et commencer à vendre tes cours et tes produits passifs. Dans la vidéo suivante, je te montre maintenant à quoi ça ressemble de l'intérieur.